Mais j'ai pas de tenue RPG moi Si tu dois avoir un truc avec un, un ninja ou un chevalier ou quelque chose comme ça quoi Un truc qui fait médiéval. Alors ça s'appelle hein. Zéro en médiéval Bah et moi regarde je suis en elfe, euh, Avec la tranche de zéro à mon avis t'auras le voleur Tu veux prendre euh, le beignet Moi oui Je dépasse les cent points de vie Si bah, tu fais peur aux ennemis c'est pas grave mais là, elle se fait peur à elle-même. Ouais, Torg, non, c'est pas médiéval, Torg. Oui, t'as raison, violet calicorne, c'est tellement bien. Non, je veux pas. I say we head toward the town to investigate. It's a lovely day <laughs> a Flame Rock. Wait, didn't you just say the sorcerer messed up the town? Why would things be lovely? Uh, whoops. Uh, what I meant to say is it's eternal night, and here's spooky music, and the <laughs> air kind of smells like butts and dead people. Kind of smells like butts, dead people. Merci, Seb. Ah, they're more resistant. Oui, oui. Ah, oui. Ils sont plus niveau 35. Et pourquoi le squelette il est niveau 51 et nous on n'est pas niveau 51, c'est pas juste. Ah non, on lui fait Rien du tout. Oh non, mais c'est triste. Mais quoi cette triste Tina, euh. You can't start your campaign with a boss fight, players can't win. C'est Ok, everybody back up. I'm back. This is getting awesome. C'est tellement petit que je le vois pas! Mais il est où? Il est là! Ah, mais attends! Ah. ah! Attends, on n'a pas encore entendu Alex recevoir un SMS! Mais ah, il y a plus rien! c'est plus loin que tout à l'heure! Ah! Oh! Je suis trop faim Non, mais t'as vraiment! t'as vraiment envoyé la photo des baignées? Bah ben oui, si je bave sur mon clavier, ce sera ta faute. Ça fait longtemps que t'as pas fait de jeu de rôle Mathieu. On tue les que Ça rapporte de l'XP Mais y a pas d'XP Let's talk to some talent, Merci. Grand idea. Oh Regarde oh, oh, Marcus Oh ça oh. c'est bien fait Oh c'est génial Bon il est où les talons du cul quand on lui colle des barres d'iridium de... dans les fesses ah. Elle est où ma bouboule ah comme Ça, que je repère les ennemis, moi. Ah, non, mais déjà, well, you... yeah. oh, let's, let's ah. Ah. Ah. non, mais on aimerait passer, s'il te plaît. Yes. il m'a pas mal. <rire> <Okay. rire> Ah déjà? The only way to see approaching threats. We had no reason to do that. Allez à la taverne. Ouais. ouais. On dirait la mon taverne équipe... mais oui, attends, qu'est-ce qu'on a foutu? On n'est pas à la taverne, là, c'est pas normal. Exactement, on dirait mon équipe de Cthulhu. Qu'est-ce qu'on fait en début? Bah, je sais pas, il euh, y a des monstres qui débarquent sur terre si on allait picoler un coup. Bah oui, quelle bonne idée. il y a des monstres à taper. Oh bah la gendarmerie s'en occupera. Ah ça... ah ça coûte deux dirhams à jouer quand même, hein. Je ne verrai nothing jamais rien de promise. je promets. Punch him le so hard le fort qu'il Oui! du pognon. C'est bon, on est sur lui. Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Facile. Okay, Mr. Torg, I banish you to the stocks. To oh, the stocks! Ah. Awesome! You will not survive the horde. Et eh, ça c'est pas normal. Normalement on peut tuer tout le monde. C'est la combina. Yeah. Fallait nous attendre. Mais je pensais pas que ça commencerait direct. Tina, you know there are like other kinds of food, right? J'ai vraiment pas question. quest Attends, les docs, ils s'assument pas de la l'importance, la petite importance potentielle ah, vois rien du coup, vous n'allez pas faire du contrôle. Il est 22h C'est le j'ai de traguer. Ah non, il est pas en même temps. Ah mais le golem, vous l'avez vu, il est revenu. Lequel, celui-là Ah, il est revenu, d'accord. Et si on laissait les golems et les squelettes se tabasser Non, c'était une proposition. Et il est coupé, il pense à un petit peu. Golem C'est 20 oh God, what is this It looks like calm down Moi, je vais bien. Moi j'ai aucun souci. Ah ouais, mais là j'en ai eu un juste à présent là je. Et des fois je traverse des rochers, ça fait bizarre. Ah oh, ah oh. Euh y'a des escou qui viennent d'apparaître à côté de moi, j'aime pas coins ça où... Bonjour Mais dans ce cas pourquoi tu avances Ah non Non non non En théorie je suis plus passé Ah mais le jeu fait apparaître devant et c'est quoi cette triche hein Ah <rire> Pourquoi tu recules? You enter the forest of tranquility. Ah, j'ai yeah. mm. ça va changer. Okay, good point. Oui. C'est mm. mm. oh, pas grave, elle est tranquille aussi, hein! <rire> de ceux qui vont se remanger vivant par leur pompe. J'en ai marre de pas bouger comme je veux. Dites-vous <rire> qu'il est trop <quoi> triste. Qu'est-ce c'est que ça Là, faut sauter dans le puits ici. Ah, faut lancer les dés. Allez, vas-y, lance les dés. Bah, je saute dans le puits ou je lance les dés On est dans un jeu de rôle informatique. <rire> Toutes les armures qui couvrent un minimum de parties du corps sont les plus puissantes du jeu. L'armure de base, tu vois rien du tout. L'armure ultime, euh, c'est un soutien-gorge en mitrille avec des dorures. Quand t'es une fille, c'est tout le temps en fait. Oui, oui, alors vrai, quand les mecs, un caleçon en mitrille avec des dorures, ça le fait pas. Non, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Le, le, le, le il dit que les juices bla bla bla. Whatever. faire un vanat. Ah! Mais il ah! Mais il ah! Mais je suis Anaïs, ah! Ah! Ah! Ah! Good, I got you. Bah ça aura pas du longtemps. Oh <rire> <rire> Est-ce que je touche quelque chose avec tout ça moi Ah mais il m'embête. C'est juste qu'il fait. Il fait, euh... il me euh, fait y combien Il me fait 120 a... fait... 000 dégâts en un coup. <rire> Mais je voulais ai qu'une. Morty, hold her arms. Brick, keep her mouth open. No! You food fascist You can't Oh wow, wow. Ça va se retourner contre On nous ou ça Deux iridium, euh, ça vous euh, remplit des munis. ça vous donne des munitions. Ouais Ah allez. Mais... Où ça? Jamais de la vie. Je préfère encore attaquer au corps à corps. <rire> <rire> mais t'es pas sniper <rire> Mais c'est du grand jus. De l'eau. C'est pas... pas du jus de fruits? Trop de grenadines! Ah, mais! De l'irrigue! Oh! oh Vas-y, se rattrape-le! Oh, oui, de Non, je vais le faire sur Mathieu! Oh, bon. c'est pratique quand même! Ah, pardon, il m'a trompé de tentatives, c'est ça. On, on poute les gens dans la zone, on vient vous voir après, monsieur. Ah, résistant l'électricité Ouais, résistant un peu. Mon résistant un peu fait plus de dégâts qu'on n'est pas résistant. Euh... Il sûr. sûr que t'as vérifié les tables de délire. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a squelettes qui se basent aux... de côté. de après, ben, ça se comme moi. Non mais je veux pas, ma... je... je veux pas mal quoi. Je suis pas une catin. Ah bon Je lance, je lance 1. Oh, what? <laughs> <laughs> It's a critical fail, otherwise known as a fumble What? How can you fail <laughs> to pick up a gun? Uh, it looks like the gun flies out of your hands into the distance Okay Oh, uh, um, one. while picking up the gun, it accidentally slips from your hands again oh, But not before breaking all your fingers <laughs> Take, like, a lot of damage Oh, c'est fou Je suis vraiment bien à faire de l'eau Allumez le feu Oh non J'ai mis Il me voit le premier... son premier réflexe il se plante derrière son bouclier. Je serais pareil, il a l'air d'être un peu violent. Ah, d'accord, c'est pas ce que je pensais. On va vous suivre on peut avoir plein de à faire. Oh, Allez. No! Par contre il est quelle heure là The guy who <rire> Alors vas-y euh, Attendez, j'essaye de viser. <rire> Il bouge Va bouger Unlimited power Are you freaking killing me Euh, elle était pas censée nous aider. Allo <rire> Si, si, avance. Euh, ah, je peux finir en plus Je <rire> Ah oui tu le soignes. Ah. Oui oui Avec des munitions inflammables hein euh si ça me Voilà. Hey Did it Now you can truly paint with the wind's colors. Attends, wait, wait, que je les tue! Ah, vite, vite, vite! Plus de grenades, plus de grenades! This ain't gonna protect me from balls, but.. I feel pretty hot right now, I ain't gonna lie!